C'est mon originalité à moi, c'est ce genre de, de travail, je me suis dit je vais essayer de peindre en collant, c'est ça l'idée, c'est peindre en collant, utiliser la couleur du papier comme couleur. Bruxelles, terre d'accueil, Bruxelles, terre d'asile, Bruxelles, ma ville. Rien ne me plaît étranger. Je suis un Maroco-Bruxellois. Un Kéti de Bruxelles. Un Zine que maghrébin. Je ne parle pas d'intégration ou d'assimilation, je parle de la vie. Hein. Moi je un malade. ne euh... me disent rien. Intégrer. Pourquoi Assimiler quoi Donc, euh... Non. Bruxelles, à d'accueil. Bruxelles, la terre d'asile. Bruxelles, ma ville. J'ai une future exposition, voilà j'en ai mon santé mentale, où là je vais, je vais en tant que personne seule avec des gens qui ne sont, qui sont pas hospitalisés pour autant, et, qui, et que je vais là en tant qu'artiste, donc je ne me présente plus en, en tant que malade, mais en tant qu'artiste. Le côté artistique prend de plus en plus de place dans ma vie, et j'aime ça.